Chapitre 47. 1. En ce jour-là, les prières des saints monteront de la terre jusqu'au pied du trône du Seigneur des Esprits. 2. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus des cieux se rassembleront, et d'une voix unanime, ils prieront, ils supplieront, ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le nom du Seigneur des Esprits, à cause du sang des justes, répandu pour lui, et ces prières des justes s'élèveront incessamment vers le trône du Seigneur des Esprits, afin qu'il leur rende enfin justice, et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle. 3. Dans ce temps, je vis l'Ancien des Jours, assis sur le trône de sa gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui, et toutes les puissances du ciel se tinrent debout devant lui et autour de lui. 4. Alors les cœurs des saints étaient inondés de joie, parce que le temps de la justice était arrivé, que la prière des saints avait été entendue, et que le sang des justes avait été apprécié par le Seigneur des Esprits.